Euh, participer à plusieurs formations dont une euh, qui s'appelle euh, 3 heures chrono de l'objectif au plan d'action en 3 heures euh, j'ai eu l'impression d'avoir appris euh, autant que si j'avais suivi une, une formation d'une journée j'avais rendez-vous à 9h30 12 midi 30 pétante euh, au les trois heures, la formation est terminée. On a suivi le programme. Il est construit de telle sorte que euh, les choses se passent très bien pendant les trois heures. Donc là, il y avait un contenu qui était totalement adapté, euh, tout en euh, prenant le temps, comme dans une formation classique, euh, de recueillir les attentes des participants, euh, de prendre le temps de découvrir les outils et après de faire de la, de la pratique. Il y a un rapport qualité-temps euh, passé, euh, efficacité euh, de, de, de ce que l'on en retient qui est vraiment impressionnant.